Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, petit retour des soldes, euh, des fins de soldes plutôt, des fins de soldes d'été 2022. Ça a été, euh, ça a été le kiff. C'était le kiff, pourquoi Parce que je ne suis pas rentré avec grand chose, mais j'ai quand même trouvé un peu de jeux, des jeux que je cherchais, des jeux que je cherchais depuis longtemps. Enfin, pas grand chose, c'est quand même un peu... C'est un peu abusé ce que je dis, car je suis quand même rentré avec pas mal de jeux. Franchement, je trouve que ça va, c'est quand même correct. Euh, mis à part ça, a acheté un mariage, je suis KO les gars, je suis parti à un mariage congolais. Mari mariage congolais, hein Ouais, ouais, ça fait comme jamais, toujours Ça fait comme jamais, regardez, ouais. le beau gosse Ouais Le beau gosse Hé Hé, je suis pas sur rabe, ça marche a d'autres. Il y a d'autres arabes ici, hein ouais. <rire> <rire> Je suis fatigué. Euh, C'est mariage d'un pote à moi, félicitations à lui, Rodrigue. Bon, t'es pas beaucoup de rebeux côté de deux ou trois. Après, il y a beaucoup de Congolais, euh, des Sénégalais, un peu de tout. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin, hein, car euh, à 3h30, c'était KO. Iliane aussi était KO. On s'est dit, on va rentrer. Et malheureusement, comme je ne suis pas resté à la fin, j'ai pas pu manger le fameux gâteau de mariage qui avait l'air d'être pas mal. Bon, voilà, en tout cas, euh, mis à part ça, euh, bah, tout va bien. Bientôt les vacances, les gars. J'espère de vous de même. Bon, on va arrêter de tous les hors-sujets. On va passer aux choses sérieuses. Ce que j'ai trouvé durant ces soldes, été 2022. Alors, durant ces fins de soldes, j'ai trouvé euh, des jeux PS4, des jeux Nintendo 3DS et des jeux et un jeu PS5. Tout ce que j'ai trouvé, ils sont là. J'ai trouvé tout ça. Donc, voilà, vous ouais, ouais, c'est quand même correct. On va passer déjà aux jeux. PS5, car -ce, ce jeu PS5 j'ai trouvé. Euh, il était en promo à Carrefour, ça faisait longtemps que je cherchais, enfin longtemps depuis qu'il était en promo, j'ai essayé de le chercher, je ne trouvais pas vraiment. C'est Resident Evil Village sur PS5. Je suis vraiment content de l'avoir. Celui-ci, j'ai dû choper 11 euros, quelque chose que de mort était à 11 euros. 11 euros des poussières. Donc voilà, je suis content, Resident Evil, Resident Evil Village. Donc, mon deuxième jeu PS5 après Ratchet Eckland. Je n'ai pas encore la console, mais bon se prépare les gars ensuite euh, j'ai chopé sur ps4 j'ai chopé le premier jeu j'ai chopé à euh, la fnac à 3 euros 50 ou 3,70 je m'en rappelle plus c'est le lego le jeu vidéo la grande aventure lego le jeu vidéo donc je suis quand même content j'ai chopé euh, ça 3,50 euros 3,50 ouais c'est ça donc je suis quand même content 3,50 c'est cool à fnac Ensuite, retour à Carrefour, j'ai chopé le Wargroove à 6 euros. Pour l'anecdote, ceux qui s'en souviennent, je l'avais euh, auparavant, je l'avais déjà auparavant. Je l'avais euh, sur, le sur les précédents soldes que j'ai chopé 4 euros en occasion à Fnac. Mais pour l'anecdote, j'avais essayé de traîner euh, dans un coin de table. Mon, mon fils, qui a deux ans, avait pris le, le jeu et avait retiré sa, sa boîte. Il avait rayé, extrêmement rayé par terre, donc ça m'avait dégoûté. Je m'étais vengé en achetant la version euh, Switch. Mais bon, là je suis retombé sur un version PS4 à 6 euros. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, je vais le prendre sous blister. Donc voilà. Ensuite, toujours à Carrefour, le World of Final Fantasy, il chopé à 5 euros. Voilà. Ensuite, tous ces jeux-là que je vous montre, c'était un peu grâce à mes déplacements professionnels. J'en profite pour la Carrefour Finale, des trucs comme ça, sur Internet. Euh, car depuis la seconde des il a eu la seconde et dernière des marques, il n'y a pas eu vraiment de différence de prix euh, sur les jeux. C'est plus ou moins pareil, je trouve, mais bon. Bon, ensuite on va passer toujours à Carrefour, mais cette fois-ci sur le Nintendo 3DS. J'ai chopé pour 10 euros le Donkey Kong Country 3D Return 10 balles en version Nintendo Select. Voilà. Ensuite, le Luigi Motion 2 à 10 balles en version Nintendo Select. Faut je trace les gars parce qu'il commence à faire nuit. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Mais après, ça devient compliqué à faire la vidéo. Je ne pouvais pas les faire avant. Donc, voilà, les, les jeux Nintendo 3DS, 10 balles chacun. Ça m'a fait quoi 20 balles les deux. Je suis quand même content. J'ai trouvé ça au Carrefour des Ulysses. Ensuite, j'ai trouvé euh, à Carrefour, toujours Carrefour, sur Nintendo Switch, j'ai trouvé Shovel Knight à 20 euros. Alors, celui-là n'était pas en solde, c'est son prix normal. Mais je l'ai pris parce que je les trouve de plus en plus rare. Et à 20 euros, je trouvais que c'était correct. Même si certains l'ont eu le précédent été ou le précédent hiver, je ne m'en rappelle plus. En très petite quantité, il y avait un euro à Carrefour. certains Carrefour, mais des petites, petites quantités. Malheureusement, j'ai pas réussi à le choper à ce moment-là, ce prix-là, un euro. Donc là, je l'ai chopé à 20 euros. Bon, 20 euros, ça reste quand même correct, parce que c'est un jeu qui commence à, être, euh, commence à être dur à trouver, je trouve. Le Shovel Knight. Euh, ensuite, j'ai chopé le Final Fantasy Twin Peaks. Alors, il y Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII remaster. Donc, la version remaster, c'est une version euh, un petit peu euh, liftée, un petit peu, très légèrement, en fait, un petit peu plus lisse. Il y a la version Final Fantasy VII, malheureusement, je crois que c'est la version française qu'on a connue à l'époque, celle qui est très, très, très mal traduite. Mais bon, que voulez-vous Voilà, de toute façon, moi, je suis à la version Neo, Neo Midgard. Donc, euh, voilà, je ne pense pas que j'y à celui-là. Ensuite, j'ai chopé euh... J'ai chopé quoi d'autre? J'ai chopé le. J'ai chopé. Ah oui! Le Disney Collection. Alors, celui ci il était à 35 euros. Dû à une erreur de prix, j'ai chopé à. 13 euros, je crois, un truc comme ça. En fait, de base, il y, avait une prom... il y avait des soldes sur le. Sur le Disney HD Collection. Sur le Disney Classic Game. Mais pas celui-ci, euh, celui-ci avec deux jeux, je crois que c'était Roi Lion et Adam, il me semble de mémoire. Alors celui-ci a le livre de la jungle en plus. Et je crois que c'est pour ça, à Carrefour, ils ont fait une erreur d'étiquetage de, de prix. Et c'est grâce à ça que j'ai euh, chopé pas très cher. Donc je suis quand même content. Donc voilà, j'ai chopé à 13 euros. Ensuite, euh, j'ai chopé, toujours à Carrefour, le le Warrior, l'ère du fléau, à 11 euros, je crois, de mémoire. Quand content de l'avoir. Bon, je l'avais sur Wii U, mais j'ai préféré le reprendre sur, euh, sur Switch. 11 euros. Ensuite, euh, je vais passer au jeu Fnac. Alors, je fais trois jeux, dont un jeu, une erreur de prix. C'est bien ma veine, je suis content. Un jeu que je cherchais depuis longtemps, à bon prix. Enfin, j'ai réussi à trouver très difficilement, j'ai réussi à trouver. Et ensuite, un jeu de niche. Un jeu de niche, euh, je pense qu'il est claqué je ne jouerai pas. Mais bon, je l'ai pris pour la collection. D'ailleurs en parlant de ce jeu de niche c'est celui-ci, c'est root film. Donc euh, il était à 50 euros, j'ai chopé à 15€, moins 70%. Bon le jeu kawaii, tout le Japon, kawaii, kawaii, je sais pas quoi là. Ouais, c'est pas mon délire. Franchement c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai pris juste pour la collection mais je ne jouerai pas. Donc, euh. Ensuite, j'ai chopé le Ori Blind Forest Definitive Odyssey Edition. C'est dur à prononcer celui-ci. Il était à 30 euros. On a écrit 40 euros, mais je trouve que 40 euros, c'est un peu exagéré. Ouais, il était à 40 euros. J'ai une erreur de prix, j'ai chopé à 14,50. D'ailleurs, Adam, quand j'ai ramené la caisse, il y avait le prix qui était euh, un, un prix chelou, qui était euh, collé comme ça, un peu de travers, un peu d'arrache. Elle l'a retiré, elle a regardé, elle a regardé sa mute. Moi, je regardais, elle comparait et tout. Elle a dû se dire, allez, Nick, on fait pas ce prix qui a écrit. Donc voilà, j'ai eu à 14,50. Je suis quand même content. Euh... Ouais. Je cherchais et là j'ai eu à 14,50. D'ailleurs, j'ai cru qu'à moins moment donné il était reblissé parce qu'il n'y a pas l'Israël Nintendo. Et j'ai regardé sur YouTube des vidéos d'unboxing et j'ai vu que c'est normal qu'il n'y a pas l'Israël Nintendo. Donc euh, voilà. Content. Et ensuite, le jeu que je cherchais depuis longtemps, j'avais vu euh, avant les soldes d'hiver 2022, j'avais vu à 60 euros à, à Auchan sur Auchan.fr. Il y avait moins 30 euros sur la carte de fidélité. Donc il y en à 30 euros. Je n'avais pas pris, je me suis dit, ah, je ne le prends pas. Il a peut-être baissé pour les soldes, sauf que pour les soldes, tout le monde l'a pris. Il n'y avait pas bougé de prix de prix. Tout le monde l'a pris, j'étais dégoûté. Euh, j'arrivais plus à le trouver. Franchement, j'arrivais plus à le trouver. J'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber. Et là, j'ai retrouvé à 17 euros et quelques. Donc, je suis content. Il commence à se faire rare. Moi, je trouve qu'il commence à être difficile à trouver. Euh, c'est le Trail of Cold Steel 4. Donc, je suis pas à 17 euros et quelques. Autre 100 euros, donc je suis content. Celui-ci, c'est un excellent jeu. J'ai euh, le 1 et 2 sur PS4. J'ai le 3 sur Switch et PS4. Et là, j'ai le 4 enfin. Donc voilà, bon, dommage que celui ici, il est en anglais, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez On va faire comme ça. Hein c'est ainsi. Hein Donc voilà, tout ce que j'ai chopé, les gars, c'est tout ça. J'ai chopé tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu connais la musique, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et activer, cloche de notification, enfin tout le blabla que je te sors d'habitude. Faut pas hésiter à le faire, gars, faut pas hésiter. Bon, en tout cas, pour l'instant, les vidéos, ça sera un peu plus ralenti pour moi, puisque je pars en vacances et donc ça va être compliqué de faire des vidéos. J'essaierai de faire... faire depuis là où je vais, je vais en Espagne. Donc voilà, ouais, si je peux en faire, j'en ferai de là-bas. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. Ciao, bye tout le monde.